Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le mémorial d'Auschwitz demande à Amazon de retirer de la vente des décorations de Noël à l'image du camp de concentration. Un lama en divagation sur les chemins du Cotentin a enfin retrouvé son foyer. Mais tout d'abord, allons de l'autre côté de l'Atlantique, où le gouvernement chilien a demandé à la France des conseils en matière de maintien de l'ordre. Récupérer l'ordre public. Asegurar la tranquillité de nuestros ciudadanos, compromette non solamente al gobierno, es une tarea de todos, pero muy especialmente de los distintos poderes del Estado. Et tout de suite, la réponse d'Emmanuel Macron. Bienvenidos à tous Bienvenidos en su casa. Le ministère de l'Intérieur a donc réalisé une série de vidéos explicatives à destination des forces de l'ordre chiliennes. En voici... Un extrait. Alors euh, notre euh, nos actions c'est principalement le, le maintien de, de l'ordre. C'est ben, ça reste du travail parce que euh, pour pouvoir maintenir l'ordre, qu'un ordre soit bien euh, solide, il faut quand même un quota. Donc C'est-à-dire qu'il faut appréhender. quoi. Euh... Enfin, le tout est de repérer quand même les individus les plus, euh, les plus faibles et les plus susceptibles de ne pas courir. On n'est jamais à l'abri des... Les aléas de la vie. On n'est jamais à la de tomber sur un marathonien ou tomber sur, euh, bah, sur un athlète de haut niveau. Euh. Il se trouve que j'ai eu un petit problème de de physique euh, il n'y a pas longtemps. Je me suis, comment, on, a, comment on, on appelle ça dans le dans le jargon, tiré une balle dans le pied. Ça peut arriver. On parle de violence policière. Nous aussi, on subit des violences policières. Donc. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien il euh, y a une autre chose, un point qu'il faut vraiment pas mettre de côté C'est vraiment la notion de plaisir On est là pour le plaisir, c est, c est, Il faut prendre son pied, comme on, comme on dit bah oui, parce que c'est à dire que là, euh, en fait, euh, moi je suis en RTT C'est à dire que je suis là bénévolement pour mon propre plaisir à le Twingo Twingo, oui, on a un, On a un black block Donc là on a, euh, un, on a un, un black block assis Code Twingo Code Twingo. Ouais, code Twingo, un code euh, Twingo. C'est un, un code qu'on a mis en place pour repérer les, euh, les individus qui sont euh, circulables, mais quand même déficients, à l'image d'une Twingo euh, finalement. Euh, par contre, j'ai pas compris euh, Black Block. Et alors, très important, très important. La dernière chose, c'est qu'il faut savoir être discret. La discrétion, c'est quelque chose. De... Oh Putain Qu'est-ce que je disais la discrétion La discrétion, oui. Vous voyez, notre seule présence suffit à faire circuler les gens dans l'ordre et la discipline. Il n'y a pas une seule personne qui crie, il n'y a pas une seule personne qui est venue faire gilet jaune ou je ne sais quoi. C'est parce qu'on est là et je pense que c'est grâce à nous. Alors, évidemment, on a des collègues qui sont plus ou moins là-bas. Vous savez, ils sont tous en armure et tout en camion. Nous on n'a pas eu le droit au camion. Non. Après, on est là pour le plaisir. Faut rappelons faut le... Oui, on pour gagner ou une seule solution, reconduire la grève. Ouais, ouais, ouais ouais ah, ça, c'est du discours. Eh bien, voici une bonne façon de dépenser nos impôts. Allez, passons tout de suite à la polémique de ces derniers jours, les boules de Noël d'Amazon. Mmh.